Bah plutôt que les origines, d'ailleurs, c'est les récits qu'on se raconte sur nos origines. Hein? Moi, je suis sociologue des croyances, et donc c'est en sociologue des croyances que j'ai abordé ce thème qui nous intéresse tous. On, on cherche tous à un moment donné de notre vie, et plutôt plusieurs fois d'ailleurs, à bah, aller à la rencontre de soi-même. Et quand on le fait, bah, on va construire des récits. Euh, qui peuvent nous piéger parce que, dans le fond, on, on se rencontre jamais vraiment euh, tout à fait soi-même. Mais si j'ai écrit ce livre, c'était pour, euh, euh, disons, souligner le fait qu'il y a de grandes erreurs narratives à ne pas faire. Et la première grande erreur, c'est par exemple de croire que toute notre personnalité, ce que nous sommes devenus, tient sur un seul facteur c'est précisément ce facteur que nous allons chercher toute notre vie le déclencheur qui expliquerait pourquoi nous avons raté ceci ou cela donc en fait voilà euh, ce livre euh, c'est un bah, c'est un voyage à travers les, les fictions de nous mêmes alors les trans classes euh, bah, c'est tout simplement des individus qui changent entre le moment de leur naissance si je puis dire de leur socialisation primaire et leur accomplissement professionnel de catégorie sociale. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais on parle plutôt des gens qui ont eu un transclassisme ascendant, si je puis dire. Moi, je n'aime pas tellement euh, ce, ce, ce, ce terme, à vrai dire, j'utilise plutôt le, le terme nomade social, euh, même si je, je préfère le terme transclasse à celui de transfuge de classe, qui là carrément indique une trahison de sa catégorie. C'est-à-dire qu'un transfuge c'est quelqu'un qui change de camp dans une armée et donc qui trahit un peu. Et on voit déjà que ce terme est connoté négativement. Le terme de nomadisme social c'est euh, décrit le fait de faire des va-et-vient en fait ça, ça par rapport à sa catégorie d'origine aujourd'hui j'ai la chance d'être quelqu'un de privilégié je suis professeur d'université ce qui veut dire que bah, je gagne confortablement ma vie euh, je suis pas riche mais tout va très bien et puis je bénéficie aussi de capital symbolique on m'interroge par exemple je sors des livres etc et ça fait partie du plaisirs de la vie bien entendu d'être entendu de, de, de pouvoir susciter de l'intérêt et tout le monde ne peut profite pas de, de, de, de, de cela, évidemment. Alors, euh, en même temps, euh, pour autant, je ne suis pas devenu un bourgeois à proprement parler. C'est-à-dire que j'en aurai jamais les atours, euh, les, les usages, j'en connais les rituels, mais je reste aussi un enfant des classes populaires. Je fais des va-et-vient. C'est pour ça que je préfère euh, le terme de, de, de nomade social. Et dans toutes ces fictions que j'évoquais dans la première question euh, qui nous lie à, à, qui nous lie, pardon, à, à nos origines euh, eh bien il y en est une qui est dominante parmi les trans aujourd'hui en, en termes de, de fiction encore une fois c'est celle du dolorisme c'est à dire euh, bah oui euh, on la retrouve chez Annie Ernaux, prix nobel de littérature euh, chez édouard louis euh, et ribon et beaucoup d'autres c'est à dire l'exaltation de la souffrance c'est à dire je viens d'un milieu social euh, Pauvre, modeste. Euh, J'en ai eu honte pendant une partie de ma carrière, et maintenant j'ai honte d'avoir eu honte. cest à il y a un redoublement et un retriplement de la honte. Moi, je me reconnais pas dans ces récits, mais je, je ne dis pas qu'ils sont faux. Je ne discute pas de ces affects. Moi, j'ai jamais eu honte. J'ai pas eu honte d'avoir eu honte, du coup. Et, et, et je, je trouve que ces récits qui prétendent venger leur race et leur classe sont plutôt des récits de soumission. Euh, à la catégorie bourgeoise, c'est-à-dire aux, aux attentes stéréotypées qu'on a sur les classes populaires. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup non plus de sympathie pour ce, pour ce dolorisme. Ça donne en plus l'impression de vouloir être applaudi deux fois, n'est-ce pas Une fois pour la qualité de son parcours et une autre fois parce qu'on euh, a réussi mais on, mais on souffre quand même, on exhibe, on exhibe sa, sa souffrance et ça fait partie, je pense, des pièges narratifs euh, qui, nous, qui, nous, qui nous guettent et qui s'avonne la, la pente de ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance c'est à dire que la plupart du temps et ça c'est un universel moi même je, je, je suis bien entendu pétri de biais d'autocomplaisance sans cesse il faut il faut lutter soi même contre contre ce genre de, de tentation qui, qui dit que, grosso modo, vos succès, vous les, vous les devez à vous-même, à votre travail, à votre mérite, et puis vos insuccès, ce serait à cause de la méchanceté des autres ou à cause d'autres variables. Donc, vous voyez, le dolorisme va chercher dans le passé le facteur unique d'explication qui rend compte du mal-être, dont je ne discute pas, de, de ces gens au présent. Mais je crois qu'en faisant cela, on se rate forcément soi-même. Et on n'aboutit pas, euh, même les, les années passant, à la sérénité qui devrait être le but de toute personne qui se met en quête de soi-même. Bah, il faut d'abord être très prudent, et je l'écris à plusieurs reprises en effet dans, dans, dans ce livre, on ne peut avoir que des fictions de soi-même. Dire qu'il faut abandonner l'idée de la pure objectivité et que nos souvenirs retranscriraient exactement ce qui s'est passé. Par contre, j'ai essayé d'écrire avec le plus de sincérité possible. Vous avez raison de dire que c'est une collection particulière qui mêle les aspects théoriques, et les aspects autobiographiques. Et j'aurais pas écrit ce livre si on me l'avait pas demandé. En fait, ça me serait pas venu naturellement à l'esprit. C'est le directeur de la collection, Alexandre Lacroix, qui m'a suggéré cette idée. Et j'ai été assez emballé en fait. C'est même lui qui m'a suggéré le thème, hein, les origines parce qu'on s'était raconté lors d'une soirée entre amis et que tout à coup il avait découvert ce que je n'ai jamais caché en fait mais ce que je, je n'exhibais pas non plus comme un drapeau c'est à dire mes origines modestes et, et donc euh, on ne peut pas avoir un rapport tout à fait objectif à soi-même. Euh, mais en revanche, on peut, encore une fois, éviter un certain nombre de grands pièges narratifs. Donc, c'est ça que je propose dans ce livre. Non pas la promesse de se rencontrer soi-même, parce que ça, je pense que c'est une utopie. C'est un travail qui est sans cesse recommencé. Mais en tout cas, quelques garanties de ne pas trop s'égarer en, en chemin. Si j'ai réussi ça euh, dans ce livre, eh ben je serai content. Parce que finalement, ce livre, c'est surtout... Euh, une ode à la complexité, un rappel que ce que nous sommes, c'est un millefeuille de tas d'éléments qui en effet nous, nous influencent, nous orientent, ben, les origines sociales euh, de notre milieu familial, nucléaire, mais aussi les origines sociales par les pères, les amis que nous rencontrons, les rencontres que nous faisons, et puis aussi notre biologie qui, qui oriente une partie de ce que nous sommes, il ne faut pas l'oublier, le hasard, les rencontres. Etc. Tout cela fait une formidable complexité, eh ben, qui aboutit au, au fait que cette quête, elle est jamais terminée. On la recommence sans cesse, et autant le faire. Encore une fois, on se trompant pas trop.